Ainsi, on redoute que sans contrainte, la masse ne veuille pas travailler. Mais n'avons-nous pas déjà entendu de notre vivant exprimer ces mêmes appréhensions à deux reprises Par les esclavagistes des États-Unis avant la libération des nègres et par les seigneurs russes avant la libération des serfs. « Sans le fouet, le nègre ne travaille pas », disaient les esclavagistes. « Loin de la surveillance du maître, le cerf laissera les champs incultes », disaient les boyards russes. <musique> Refrain des seigneurs français de 1789 Refrain du Moyen-Âge Refrain vieux comme le monde, nous l'entendons chaque fois qu'il s'agit de réparer une injustice dans l'humanité. Le refrain esclavagiste peut avoir sa valeur pour des propriétaires d'esclaves. Quant aux esclaves eux-mêmes, ils savent ce qu'il vaut. Ils en connaissent les motifs. D'ailleurs, qui donc, sinon les économistes, nous enseigna que, si le salarié s'acquitte tant bien que mal de sa besogne, un travail intense et productif ne s'obtient que de l'homme qui voit son bien-être grandir, en proportion de ses efforts. Tous les cantiques entonnés en l'honneur de la propriété se réduisent précisément à cet axiome.